Depuis le when non pasteur cité dans tout les président et non seulement ça tout diverses près nous trafic zam ak trafic bal dans pays d'Haïti l'église perd puissance peuple haïtien yon gros autobrè ensemble avec sécurité débarqué dans l'église Saint-Charles peuple haïtien oh, oh. Hmm. yo vin assister la messe yon prend l'hostie normalement Divers kidnappés qui t'a suivi depuis un bel bout de temps. Ou quand ça kidnappé, ou fait? Yo rentré dans l'église, là, tout. Yo suivi la messe, pas ici. Et puis, coup, yo sorti l'église, là. Yo, bap, yo déposé la patte sous gros autobréa, à toute sécurité, M'bral bon, non? M'bral raconter ou histoire. Baga la compliqué, oui. Rale chèz ou chita. Fouko zami et faut pas ou rentrer la kay ou se yon plaisir. Tout tripoka y sa bon timamite, Sans retirer et sans Bonjour, bonsoir tout monde qui janouye. Encore une l'autre fois dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like.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 Gros nouvelles, mon amio, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où depuis ou c'est haïtien ou doué compte tout sa qui passé en Haïti ou -e à l'étranger. Pablie abonner, commenter, liker, partager vidéo à tout travailler là. capable d'avancer. Zami ou Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, bandit pagué respect pour l'Église du tout. Gayin allé jeudi frères et sœurs bien-aimés qui accompagnaient ensemble avec sécurité qui allait l'église, yo allait assister la messe. L'église ça qui se cite Chabel, oh, oh. Pendant yo l'église là mais semblait depuis là yo a déplacer qui était la Yo, j'en m'était capable de dit gain antenne sur yo yo a suivi yo peuple haïtien. Mon kone, l'on rentre dans l'église, ge un pile monde. Ça arrive dans pot monde n'a pas rentre rentrer, c'est pas là-dedans le passer sorti. C'est nous connait pays difficile. je jeudi frères et sœurs so bien-aimés, ça qui va le passer pendant rentre l'église la, mais lap va l'a fait Sina quoi Amen, nous connait l'église catholique. L'ostia baï tout ça. Eh bien, kidnapper, tout peuple pas ici, entrer entré en deux dans l'église, là. Attendez bien. Yo dans l'église, là. Yo suivi la messe normalement. Le père a dit, la paix avec nous toutes. Yo répond mon père, et avec nous même tout. Le a précité, cette marie m'a dieu prie pour nous, yo dit, Amen normalement, et puis on fait signe de la quoi, peuple pas ici, les kidnappers. Yo rentré en dedans l'église là pour qui ça pour pou yo pas paix du moun yo prend en otage yo de vue. Yo pas vle moun yo en fouiller parce que yo cap sorti pile moun a sorti dans l'autre porte yo pas wè côté yo fait. Eh bien kidnapper yo entré en dedans l'église là. Yo suivent la messe normalement. Les messieurs a sorti yo suivent messieurs. Et puis quand il finit de déyer, il la patte sous lui, ensemble avec toute sécurité il Mais, le kidnappe. Mais ça haïti pendant dernier moment il là Avant, faut que moi dise, yo, nom des cap fait toute brigandage, même s'il des sous, coule pas le passé devant l'église, il conformait normalement, parce que là le connaît cet esprit de Dieu pape joué ensemble avec. Mais depuis a yon série de paste. Rentre dans Zak malhonnête. Nous yon ap dans tout président. L'église épiscopale dans trafic zam à trafic bal. Kote gens ja de scandales sa yon fait peuple haïtien L'esprit bon dieu pas prêté la. Les anges courri kite zon sa Est-ce qu'on t'en de -se so de cause? Frère, bien aimé. rappeler m'le m'piti. Te gen yon prédicateur, ki te prêcher prêche yon croisade. Et puis gon frère qui t'a témoigné frère a vin il dit, pou di gen moun la, bon Dieu plus remè yon pasem. Pendant frère, ap dans nan témoignage la, et puis prédicateur, te nan sal la, parce que se jou combat de délivrance, te gon jeune. Et puis, le prédicateur a dit, mon frère, je ne sais bon Dieu plus grand, mon frère, non? Mais bon Dieu remet nous tous, bien sûr. Mais il y a des bagages, bon Dieu fait dans la vie, ou frère, c'est se sœurs bien aimé. Eh bien, ça qui prend le passé, c'est le camp de témoigner, mon cher. Où est-ce que le monde est là? Bon Dieu, pourquoi j'aimerais le passer? Qui te m'explique? Pour montrer la puissance de l'église, c'est l'église. Donc, n'entend pas temps passé, frères et sœurs, si tout le monde fait coller, est, nous ne pas bien ensemble avec nous, c'est ça. Si une dame qui finit dame bien jouée dans la semaine, e et rive, puis le week-end, nous avons tombé l'église, frères et sœurs bien-aimés, nous avons la 7 scènes. Rivet, rivet, la princesse scène la scène, christ prend le corps du Christ et puis le drangle. C'est courir, courir, ensemble avec elle, rentrer dans sa cristiane, faire la prière pour lui. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous ma je vous pose question est-ce que cette scène n'est pas un mot de ensemble avec, un petit divin et puis c'est tout Il est pas consacré vraiment trois brigands dans l'église. Amen. Hélas, alors moi, écouté, avait, Et puis, papa, ici, les prédicateurs a levé, il dit fort dans témoignage. prédicateur a fait qu'on a eu business. Il te qu'on et puis, il y a plusieurs gens qui te Comme si les gens qui ont business, fè, business bien faut vous Il y a des gens qui ont le business, qui a fait le business, qui ont fait le business, qui la fait le ciel. qui Bon Dieu posait Satan question. Et c'est depuis là que c'est bien aimé pour en couper. Il comment a, a servi job job à passer en bas. Il dit, oh, mais bien passé. qu'on a mis petit bagailles en Mais me s'il pas de gain, il a déjà Il dit, eh bien, c'était la foi. On m'a fait tout ça, le posséder. Mais pas toucher à la ville. Il tout, il est tout, tout, tout, Petit mourir, tout bien, zami abandonné, madame vire d'où quitte Job rive et on coûte Tout ou ni est sorti dans la vente, maman. Tout ou ni bralé. Maudit jour, je me là. Mais il était toujours été na bon Dieu. Et richesse so chasseur bralé, peuple haïtien. Eh bien, frères et sœurs, bien aimés, ça qui pral passe, messieurs, ça qui vin prédicater. Y'ont passé long coup de poudre, ils mourir. Mais d'habitude, là hommes passent un coup de poudre, ils mourir. À 24 heures de temps, faut ressusciter encore. Eh bien pendant, ils sautent, lever zombie, messieurs, frères et sœurs, levés, ils sautent, levés, zombie, messieurs. Même t'es capable de dire, ça c'est pas zombie. Ah, voyez, ils levés, messieurs, tout entier net. si même. il ouais, qui dans sa et puis pendant de s'y a courir courir courir courir le devant ou contre un monde tête en bas devant et puis ou contre avec un tigran mona un low code dans Donc soulevé en province peut-être ou capable et faire expérience ça Et si vous faites un coiffe tout parce que pas tout monde qui une capacité pour un zombie Mais y a des monde est pas zombie on croise ou kontra, ou quoi un monde normal mais le tête en bas Et bien papa ici c'est ça qui pral passer dans dossier hein pendant zombi en devant la pkouri, li soton barriel la gole nan la kou yon l'église. Yon l'église adventis. <güls> L'agole ande dans la kou l'église là, mais d'habitude, nan l'église, yo nan la kou l'église, yon toujou gon moun ki rete la. Moun saw le concierge, N'est-ce pas? Une famille qui toujours dans la kou l'église la. Et eh bien, ça qui prend le passé, le coup siège la gon bagay qui sot tombe en dedans la cour. c'est non la cour l'église. Il avait le flash li, il sot il a l'gade. Le l'rivel ou son moun qui dans la cour. Il di pas dit moun nan anye. Et bien l'tante, gon l'autre qui frappait barrière pas devant, parce que souvent moun nan konrete, nos chambres qui pas derrière. Tandel tandel yo frape a pep haïtien li avance devant le mande qui est nan dit excuse oui m'gomoun moun ki rentre là s'il vous plaît fèl le pou pour moi kon siège la pral di moun ki derrière barrière mon cher c'est pas moi même nok te ouvri barrière bal li rentre. Eh bien, même j'en n'était l'entrée à quel sortie là le joindre nous, mais ce n'est pas moi-même qui prends ouvert barrière pour bon rentrer venir prendre moun. Dem bien papa ici. Après concierge la fine bail, moun qui derrière barrière répond ça, li virait d'ol, li retourne, la le coucher. Moun n'a refrapper, le refrapper le pas chambre pour jusqu'à ce qu'elle joue papa ici, Moun nous ça qui était tombe dans la cour. Je prends le balance avec ma velle, priez avec et puis s'entendez, libre à le rejoindre une famille, libre à le baptiser, et je ne Bon, jusqu'à présent, les vins, ils ont prédicaté, ils l'évangile. Donc, si côté fin de mourir, ils ont pris le côté supposé à la voix, et puis bon dieu dit, rachon, criminels là, mets-toi en dedans papa et pas n'importe qui côté en de l'église, attendez bien. Ou al tombe. Ha, ça, c'est pas si bagay piti. Mais je ne veux pas par rapport avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Responsable l'église, yo même, frères et sœurs. Où on C'est yo même, oui. Qui n'a trafique zam, qui n'a trafique balle. C'est responsable l'église, qui implique dans l'assassinat. Donc, ne jodi diya, comme y'a 10 commandements, frères et sœurs l'église épiscopale il fait tout, oui. <laughs> Moi même, ma kebe toujours, parce dit, tu n'y pas de mais l'église épiscopale y'a fait de dans 10 commandements. Donc, êtes capable de comprendre, comment bandit, vine sans respect pour l'église, parce que responsable l'église affilié ensemble avec il a multiplié insécurité dans le pays d'Haïti. C'est parce que vous connaissez eh bien, les gens qui sont dans en l'air, Pareil, c'est eux même qui portez les âmes à pour vous. Vous avez sans respect pour l'espace-là. Vous rentrez les gens et vous voulez. Vous faites ça et vous voulez. Vous suivez la messe normalement. Après ça, vous sortez, vous mettez la patte sous Messieurs et vous allez ensemble avec. Donc, je vous dis, là, nous prenons l'Église, mes amis. Faites très attention parce que la ri piégé en tout cas mwen merci parce que vous avez suivi avec attention merci pour fidélité ou ak patience ou mwen pral m'a quitter ou nan bras papa bonje, parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie et la santé mwen remet pile et non pas me se fouko n'a pas dans vidéo donc c'est live 7h red branché Mwah. déjà bon samedi et bon week-end. m'ramasser paquet moi Habitants pas misé la ville. M'brali. Mais, MAP Kito n'a pas papa bonji. Parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou. la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a vous dans l'autre vidéo. Au revoir.